Est-ce que tu refuses d'aller de l'avant dans ta vie Un refus d'aller en avant à partir d'une puissance euh, fondatrice, sexuelle, créatrice, profondément. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant est-ce que tu acceptes de foutre la merde dans la vie Je dis ça comme ça exprès parce qu'on a, on a du mal à jouer celles et ceux qui tenont les rênes à être le responsable. À être celle qui prend les initiatives. Voilà ce que ça me dit derrière. Donc est-ce que ton corps est resté sur des sans... est-ce que ton corps est resté sur des anciens schémas oui et non Non parce que tu es déjà apte à faire autre chose. Et que tu me tu me poses le sujet de mon corps n'a pas intégré les anciens schémas, n'a pas intégré le nouveau schéma et reste bloqué dans l'ancien. Parce que pour toi, c'est une manière de rester bloqué dans l'ancien, en fait. Derrière, ça me dit « Tu as le corps que tu mérites. » Dans le sens où ah, les changements physiques donc les changements physiques viennent en dernier. Et pour te donner une image, c'est comme si tu espérais être exposé au musée du Louvre en faisant juste un trait. Et tu dis, oui, mais j'ai fait un croquis. Oui, mais tu n'as fait qu'un qu un trait. Donc, ça me parle de, de quelle manière est-ce que tu vas au fond des choses De quelle manière est-ce que tu vas à l'extrême dans ta capacité à créer Voilà ce que ça me renvoie pour toi. Euh... Pour le groupe, on est sur du. On est. Alors, ça Ça m'envoie quoi pour le groupe. De vivre pour soi. Ouais. Les règles que l'on. Ce qui. est prioritaire de dire pour tout le monde, c'est que les règles que l'on crée. N... Ne sont que pour nous. Toutes les Toutes les affirmations, tous les conseils que l'on dit aux autres, ne sont que pour nous. Donc toutes les règles que les autres nous imposent ne sont que pour eux en vérité. On ne fait qu'exprimer ce qui est vrai pour nous. Donc ça ne sert à rien, et je dis ça, ça ne sert à rien parce qu'on a du mal en tant que groupe à avoir conscience que les autres ne nous emprisonnent pas. C'est parce qu'on accorde aux autres du crédit et du crédit à leurs règles que ça nous emprisonne.